massif ouais. pour toi la, la vidéo cumule un million de vues bon bien sûr pas en quelques jours tu as là la réelle un million de vues mais, mais et tout part de là euh, euh, regarde cette belle vidéo c'est une astuce que mais tu sais, tu sais tu sais que cette cette, euh, cette oui, astuce là vidéo, tu sais qu'il y a tellement de, de personnes et je suis persuadé que dans le dans dans les commentaires de ta vidéo je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont te dire mais cette astuce là je la connaissais pas et il y a plein de gens qui l'ont apprise comme ça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 c'est extraordinaire ouais, euh, quelque donc chose, euh, ouais ils étaient vachement contents de de kiffer le truc quoi <rire> j'ai pris une balle perdue on est frappé et deux par la calvitie effectivement <rire> il est vrai que la calvitie m'a frappé fort <rire> Mais as, toi tu eu du mal aussi hein <rire> moi j'ai rasé et, moi, et un jour t'as rasé tu ouais, t'es dit ouais, allez ouais, vas-y ouais, c'est ouais. parti euh... ouais. tu sais quand tu t'attaches <rire> je... moi je vraiment j'ai euh... à un moment donné je me suis dit je je je, je vais raser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 Où, et en fait faut que tu crées quelque chose euh, y un lien. Euh, ouais c'est c'est dur pour moi de me lâcher et euh, par exemple on avait fait enfin euh, j'ai fait une collab il y a de ça quelques quelques années euh, avec euh, um, Tibo InShape ouais et euh, j'arrive Tibo InShape allez on, on va tourner tout machin je fais non non attends euh, tranquille on va se prendre un café on va discuter et puis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 Avec X9, Regarde je le petit je dual peu, je, je, je ne suis pas du tout à l'aise, donc... Euh, ouais, tu vois, je, je, je le dis, je suis pas du tout à l'aise. Euh, indulgent avec moi. <rire> il faudrait être Alors, indulgent avec moi, c'est Et tu vois, comparé à lui, je suis un... Enfin, je suis pas un daron, mais je, je, enfin, je suis plus vieux que lui, en ouais, plus, à cette époque-là, là, tu vois. Bien sûr. Mais euh, tu vois bien que lui, il est grave à l'aise et que... Il envoie voit, quoi. Il connaît le métier je me sens plus à l'aise sans avoir d'objectif, mais il y a aussi une raison qui fait que je suis plus à l'aise. <rire> ça te avec met euh, un peu de. <rire> la, la, le match je me, je me permets, la réussite, Notre retour est un peu, peu à... saccadé. Bon, j'espère que la vidéo ne l'est pas, mais, mais... Et euh, et notre retour bah bah, est un moi, peu saccadé. Ok, ok. Si vous pouvez checker pour peut-être désaccader peut à... ça, mais en tout cas, c'est. De... Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Ouais, ouais, c'était. Les bombes, tout ça, alors que les autres cherchaient simplement à faire les frags. Donc ça m'a un peu Merci pour cet extrait. Merci beaucoup. Et donc, du coup. Bah ouais, non, la, la collab avec lui s'est super bien passée. Euh, derrière, on, a, on, on, a, on, on s'est bien rapproché. Euh, et d'ailleurs, euh, alors je ne sais pas si c'est euh, DX9 qui a fait en sorte de. ou Bismod 3 ou juste l'agent euh, ouais. des US qui est venu nous trouver. Mais euh, je pense que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 je vais, vra a, je vais vraiment toucher deux... ça tout le temps, tu vois Ouais, ouais, en a demi-mois, j'ai fait peut-être x fois plus que ça. mon salaire. Et c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. C'est un, un agent des US qui est venu qui vous a dit « ouais, il y a moins ouais, de Ouais, c'est ça. Nous, on y... Moi, j'y croyais sans y croire, tu ah, vois. Ouais. On m'a dit « ouais, de toute façon, ça changeait rien pour moi. Je continuais à proposer mon contenu, quoi qu'il arrive. Donc, euh, que ça soit rémunéré ou pas, euh, pour moi, ça serait rien changé. Euh, moi, à l'époque où je faisais ça, c'était euh, vraiment par, euh, par pur kiff, oui, tu vois. Par passion. Ouais. Et euh, du coup... Euh... Je me serais... De toute façon, j'ai même pas quitté mon métier d'assistant de, de, de d'éducation pendant toute l'année qui a suivi. J'ai continué à travailler... Euh, j'ai continué à, à, à préparer le, le CAPEPS pendant encore 2-3 mois parce que ça me paraissait trop euh, surréaliste et... Euh, et voilà quoi. Ça... Et, et quand t'as compris après 2-3 mois que c'était pas surréaliste ouais, et que, ça restait, et que ça... ouais, Non, non, c'était incroyable. C'était incroyable. C'est trop parce qu'après ce commentary, ta, ta chaîne se développe et c'est ce que j'ai vu en, en, en la checkant, en analysant quelques, entre guillemets, t'envoies des concepts et la best-of rageux, des vidéos où on voit ton visage, donc mmh. euh, les gens commencent à, à voir à quoi tu ressembles, des FAQ, des armes différentes, des matchs de team. La, la machine est lancée, il se passe 6 mois entre la vidéo qui boom, la première là que tu commentes, et ta vidéo 50k abonnés. Puis,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 Euh, j'étais avec la TNT ou, ou même encore avant avec la Colaf Addict parce qu'à un moment donné euh, euh, je sais pas une de mes filles, enfin euh, ma, ma fille se réveillait et bam euh, ça flinguait la vidéo okay, ou mon ouais, euh, ou, euh, ou ex-femme de l'époque qui venait qui me gueulait dessus parce que, euh, parce que je travaillais de la nuit, enfin et voilà ça flinguait des ouais, vidéos tu okay, vois ça, et, salut, ouais. Et, et ouais non c'était alors que là maintenant avec le Youtube actuel tu cut en fait c'est ça qui est, qui, est, qui, est un peu, qui est un peu drôle c'est que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 euh, tu sais, tout, tout ce, ce tutoriel, de... maintenant, on sait comment euh, régler ça. Voilà. Mais c'est normal, ça posait les premières bases. Donc voilà. Du coup, il fallait toute cette période de ah, ouais, ouais, et c de merde. Ah, c'était extrêmement dur. Et ça ouais. va encore à l'époque. Les gens, en fait, le... quand je proposais ces concepts là, les gens ils disaient mais c'est une dinguerie. Enfin, les gens, pour eux, c'était incroyable parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas de... Personne faisait ça. Il ouais, n'y avait pas de... Du coup, les gens étaient plus ou moins indulgents. Maintenant, fais une un vidéo où le son se décale. De... Je te jure, il y a un gros rocher. Qui voilà, c'était celle-ci.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 En et, en et en fait, en pour les gens, c'était incroyable, tu vois. Non, ils se disaient, putain, non, un gameplay non, comme les ça. Les on voit les trois, les trois, les trois, trois C'était un vrai truc. En plus, à cette époque-là, je me permets, mais c'était encore une époque où quand quelqu'un commentait, on n'entendait que sa voix, on voyait pas sa tête. Du coup, voir les trois têtes des mecs qui jouent et tout machin, c'est vrai que c'était assez neuf. Ouais, c'était les gens ont kiffé. Les gens ont kiffé, et puis.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 Euh, de réussir justement à se, à se pinguer euh, quotidiennement comme ça euh, pour justement kiffer avec des gens. Parce qu'à euh... l'époque, il y avait la volonté aussi. Oui, c'est ça. Il y avait la volonté, le jeu qui allait avec, la hype, la, la passion. Envie, était la fraîche. Passion... Ouais, bon, exactement. Ouais, la ouais. passion était fraîche en fait. Dix ans plus tard, la ouais. passion est beaucoup moins fraîche. Ouais, c'est ça. T'es moins patient, mmh. même. Tu as même pas que juste de passion, même toi, t'es moins patient, il y a moins cette, mmh. cette entrainte. Ouais, et... c'est clair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 Je me souviens pas, tu sais, j'ai plus rangé sur, Mod sur Modern Warfare 2. Ok. Tu sais que les gens, les gens oublient très vite, hein. Oui. Les gens oublient très vite. Ils, re ils retiennent que le Modern positive. Warfare 2 a été jouable six mois seulement. Les six, six mois suivants, c'était Machine de Guerre, Danger rapproché Pro et RPG ou Lance-Grenade. Merci. Que six mois, hein. six mois, Six mois après, les gens, il était devenu injouable. Merci. Mais et plein de gens l'oublient, hein. les, le les gens, ils Les gens idolatent Modern Warfare 2, mais le jeu a été, si, a été jouable six mois seulement. Six mois, sachant que dans les débuts de ces six mois, même avant moderne, avant, euh, genre, le Lance-Grenade et tout, qui a pourri le jeu et que Acti n'a jamais patché, c'était les modèles 87 Akimbo.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 Bah, c'est ça que j'ai dit moi. Je vois des mecs qui réclament un Modern Warfare de Remaster. Je suis pas. C'est exactement vous avez. ce Vraiment, que je dis parce aussi. Parce hein. que vous allez démolir vos ça. souvenirs. C'est ça. Surtout et, et ça c'est une vidéo, c'est une une code que The Great Review de chez MGG a dit. Il a dit quand euh, genre la nostalgie d'un jeu, c'est souvent plus la nostalgie de l'époque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 les gens, ils oublient, en fait. Les gens, ils oublient. Ils ont... et, euh, et je pense que les gens pèteraient les plombs sur, sur un, un BO2 maintenant. Je suis d'accord, je suis d'accord.